Écoutez-moi le les petits chatons, j'espère que vous avez bien suivi. Vous allez tout voir, vous allez tout savoir, vous allez tout comprendre finalement de ma performance au tournoi du week-end dernier, The Frame Break. Euh, C'était tout simplement le plus gros, le deuxième, on va dire, plus gros tournoi sur euh, Marvel Snap. Le premier tournoi avait déjà été organisé il y a deux mois à peu près euh, par la même organisation qui est Exploria. Vous pouvez d'ailleurs les suivre euh, sur Twitter, ils sont en Suisse, ils organisent euh, pas mal. Euh, euh, pas mal d'événements e-sport euh, e euh, donc là c'était la deuxième édition la première d'ailleurs je l'avais remportée pour le coup vous aviez été extrêmement nombreux sur Youtube et sur Twitch à suivre finalement ce cet événement là c'était la deuxième édition, c'était encore plus gros, encore plus de dotations, encore plus de joueurs, il y avait vraiment des joueurs euh, bah, de l'Europe entière, je dirais même du monde entier parce qu'il y avait des casteurs américains, il y, avait des... il y avait un joueur ukrainien, un joueur allemand, il y avait des joueurs euh, britanniques, irlandais, anglais, enfin voilà, il y avait vraiment des, des, plein de nationalités, nous on était euh, quatre français euh, seulement euh, à ce tournoi. Euh, en plus, des anciens d'Hearthstone et tout, donc c'était euh, cool. Il y avait, euh, alors, il y avait Den qui commentait, lui, euh, le tournoi. Euh, donc, il n'était pas dans les joueurs français, mais dans les joueurs français, il y avait euh, Volvi qu'on connaît bien de d'Hearthstone, de Runeterra un petit peu. Il y a Oui, euh, peut-être que vous connaissez de, de Runeterra ou de Marvel Snap. Il y avait chez Chetwan euh, d'Overwatch, pour le coup, euh, le caster euh, Overwatch, et euh, j'y étais, donc voilà, tournoi énorme, euh, il y avait le meilleur joueur du monde qui est un joueur allemand à l'heure actuelle, enfin que je considère comme le meilleur joueur du monde, c'est Moyenne alors euh, vous allez regarder en fait plusieurs euh, vidéos, parce que forcément le tournoi était un peu long et il y avait plusieurs phases. La première phase, euh, finalement ce sera les deux premières vidéos que vous allez voir, donc cette introduction compte finalement pour cette vidéo et la, la vidéo d'après, euh, c'est tout simplement une phase euh, de de ladder en gros on était euh, tous les joueurs dans la salle on, on se euh, on se on se battelait entre guillemets on se combattait euh, pendant une phase entre guillemets un peu de ladder privé euh, et l'objectif c'était d'être dans le top 8 tout simplement donc on avait un certain laps de temps pour jouer les uns contre les autres évidemment à chaque fois quand on lançait on jouait contre quelqu'un qui avait notre, euh, notre classement tout simplement on ne pouvait pas par exemple être à 3-0 dans le tournoi relancer contre quelqu'un de la salle et jouer contre quelqu'un qui était à 0-3 donc vraiment l'idée c'était tout simplement de pouvoir jouer contre quelqu'un qui, qui était à peu près pareil au, au, au classement et voilà à l'issue de finalement cette phase là on va dire phase de ladder privé je ne sais pas comment on pourrait appeler ça il y a ensuite la phase de top 8 la phase de playoff. Donc voilà, la première phase c'est euh, essayer de faire un maximum de games pour arriver euh, finalement dans le top 8. Donc voilà, ce sera les deux premières vidéos que vous allez voir. Je les ai coupées en deux et ensuite il y aura cette phase de playoff un peu particulière hein, euh, avec winner bracket, loser bracket mais ça j'en parlerai dans la vidéo euh, dans la troisième vidéo. Tout simplement, je referai une petite introduction pour présenter tout ça. Je vous remercie vraiment déjà de votre soutien. Vous avez été presque 1000, on a, je crois que le, le max de... de de spectateurs sur Twitch, c'était euh, 980, mais vraiment, euh, tournoi exceptionnel, merci de votre soutien, franchement, moi, j'ai vraiment surkiffé, et j'espère que vous serez euh, très nombreux à suivre, et peut-être même à participer, hein, franchement, euh, à, la prochaine, euh, à la prochaine édition. Là, c'est vrai que euh, il y a eu beaucoup de joueurs qui ont été annoncés, de très bons joueurs qui ont été annoncés, peut-être qu'il y avait des gens qui voulaient participer au tournoi, mais ils ont eu peur, peut-être, de se dire « Ah bah oui, mais bon, il y a, y a Moyenne, le meilleur joueur du monde, euh, moi, j'ai peur de Fichou, j'ai peur de de OE, OUI, de je sais pas. Euh, donc peut-être, voilà, certains ont eu, eu, eu, ont eu peur de, de se déplacer, mais pour le coup, vraiment, bah d'ailleurs, euh, dans, dans le top 8, vous verrez, mais il y a vraiment des joueurs, euh, entre guillemets, qui n'ont, euh, qui sont pas des noms connus et pourtant, euh, et qui ont des decks, des line-up et des decks très particuliers, et finalement, qui sont arrivés à, à faire une, une belle performance. Ah oui, je vais quand même euh, vous montrer ma, ma line-up, accessoirement. Euh, J'allais oublier, je vais me mettre là. Donc moi j'ai ramené deux decks, parce que je, je, je viens d'y penser, mais en fait dans cette introduction, j'avais pas prévu de vous montrer le line mais je vais quand même vous la montrer. En gros, euh, j'avais deux decks, j'avais le Thanos, alors euh, dans ma line-up il n'y avait pas Skrull, euh, il y avait tout simplement Armor. Je pense que maintenant, je mettrai, si je devais refaire le tournoi, je mettrais peut-être le Super Skrull à la place, qui est très intéressant. Donc vous avez... Euh, euh, C'est pas ça... Bon, j'ai pas le truc, mais c'est pas grave. Euh, donc le Thanos, Thanos Ongoing, très, très intéressant, que j'ai beaucoup, beaucoup joué. Euh, je crois que j'étais le seul du tournoi à ramener ces, cette liste-là. Donc voilà, une liste qui est quand même euh, assez polyvalente. Évidemment, le Skrull qui était pas mal joué, mais j'en parle, je crois, dans, dans, dans, les, dans, les, dans les games. Le Skrull, c'était vraiment la carte qui me... Il me défonçait, finalement. Alors, scroll, ça fait quoi C'est une carte qui, finalement, vole les, euh, les ongoing going de toutes les cartes, les effets continus. Donc, vraiment, le scroll, il va prendre le claw, il va prendre le dino, etc. Donc, vraiment, le, le scroll était très, très compliqué. Enfin, n'importe quel deck avec scroll, c'était compliqué. Mais sinon, voilà, le deck, ce deck-là était extrêmement, extrêmement polyvalent. Donc, euh, voilà, il fallait ramener deux decks et euh, avec 24 cartes différentes et maximum un pool 5 et deux pool 4. Donc, j'avais déjà mon pool 5 qui était le Thanos. Et l'autre deck que j'ai ramené, c'était l'Electro. Euh, je ne pouvais pas jouer la Chavez. Euh, alors dans l'Electro, là, j'ai mis, oui, pareil. Euh, comme quoi, j'avais vraiment pas prévu dans l'intro de vous montrer les decks. Mais en gros, euh, c'était cette version-là. D'ailleurs, il n'y avait même pas Iceman à, à cette époque-là. C'était le Sunspot. Désolé. Euh, C'est un peu foiré comme intro. Et... <rire> Mais je vais la garder quand même. Et il euh, y avait euh, la Jubilee, voilà. Bon, c'est pas mal, parce que comme ça, ça vous montre, entre guillemets, comment faire des améliorations avec, euh, parce que ça, c'était le liste que je joue en ladder, donc voilà. On était comme ça. Euh, une decklist électro, donc pas de Chavez parce que présent dans l'autre deck. Un deck qui fait des points, il y a Arnim Zola, il y a Doom. Je voulais jouer une version assez greedy avec que 2 T1, mais clairement, je pense que le mieux, c'est de jouer à la place de Sunspot, Iceman qui est très fort dans le Mirror parce que ça casse Electro Wave et euh, mettre Jeff si vous l'avez ou alors un Lézard, hein, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, vous pouvez enlever la Jubilee. Donc voilà, on était sur un deck qui fait quand même beaucoup de points. C'était vraiment mes, mes deux decks. Hein. L'objectif, c'était... Euh, J'avais prévu de jouer tout le temps le premier deck, et euh, peut-être de prendre Electro si jamais il y avait des decks avec des enchantresses, des choses comme ça. Euh, là où justement Enchantress, ça casse le Thanos Ongoing. Bref, j'arrête de vous embêter avec cette intro. Euh, Je vous souhaite un excellent, euh, excellent visionnage. Donc là on va. Euh, je vais pas trop parler pendant le, le, ce match vu qu'il est à côté de moi. Il stream à côté de moi. Ok. Oh Ok donc ok euh, hmm. Je pense qu'on va jouer agressif ici Ah, je pense qu'on va partir. Il y a double scroll, on va se barrer. Le snap était un peu peut-être un peu trop agressif. C'est possible. bien pourtant pour, pour nous ça On ouais, va jouer agressif. De toute façon, le match-up est pas bon. Donc, il faut prendre des gros risques. Pas jouer là avec les écureuils Salut JXD3S, merci pour le sub, c'est gentil. Merci petit loup. Non c'est pas win parce qu'il y a une carte qui s'appelle Scroll qui est relou. Scroll, scroll, copy, point, je sais, je sais, mais ça fait, il a quand même des points, le gars. I know, I know, mais il a quand même des points. Ça, c'était un match-up horrible. Hein. Ça, c'était dégueulasse comme match-up. C'est important de le gagner, celui-là. Ouais, j'ai un match-up catastrophique encore une fois. Il y a des enchantresses et des scrulls dans tous ces decks. C'est horrible, hein. La métacole était pas bonne. Là, mes decks, ils sont dégueulasses. Le deck, il de sortir l'électro tout pour ave. Infâme. Dégueulasse. Il a il a Serra Control Enchantress, donc je peux pas jouer l'autre. Et il a Patriot Scrule, donc je peux pas jouer l'autre. <rire> Envie de crever. Ouais, c'est.. Si, ok. Ouais, le match-up est pas bon en plus. Ouais, c'est pas mal. patriote ça tue notre électro en vrai on pourra mettre un ton à droite Ou genre euh, on tente le sandman à droite Risque. Attends je vais faire quoi leader Zola bon, D'accord on a perdu hein. ouais bon j'ai bien fait Je, me, je pars du principe que non merci parce que s'il avait eu Mystique il aurait euh... il aurait snap mais il a pas snap c'est bien mais ouais c'est dur là on a vraiment des matchups qui sont polarisés Odin au mid. Odin au mid, copie leader. Ouais, oh, je joue le trône. Odin au mid. Ouais, c'est va être vraiment dur, là, hein, aujourd'hui. Je pense qu'il faut, faut bourriner, là. Bah, c'est pas les Patriotes qui me posent problème, c'est les Skrulls. Le problème, c'est que lui, il a, un, il a un Skrull dans son premier deck et une Enchantresse dans l'autre. En fait, il a vraiment un deck, il a deux decks anti-moi. Ouais, c'est hardcore quoi. Il y a vraiment. Euh... Ok. Il y a vraiment une méta anti -fichou. Ouais, Patriot, c'est un bon deck. C'est chiant, c'est dommage parce qu'on avait une main intéressante, même si on jouait lentement. Juste wave, doom, euh, après ça fait que ça fait 20 mais... Ça se snap peut-être. Il ouais, faut être agressif. Ah ça va être complexe là Je peux pas faire un wave maintenant sinon je peux rien jouer derrière c'est, est-ce qu'on fait euh, Doom ou Magnette Je crois que ça fait plus de points ça. 50-50 Ouais, peut-être qu'il fallait, il fallait quand même tenter le Lockjaw, quitte à se dire il y a un scroll. Mais euh, en fait, le problème, de s'il prenait le, surf, euh, le, le deck control, c'était rect aussi. Je sais pas, en vrai, euh, peut-être que... Waouh. Ok. On peut voler des games hein. <rire> On peut voler des games hein. <rire> Salut Mysterian. Un slow, ce super Skrull, ouais ça doit doubler je pense, bien sûr, je pense, je pense. Ah il a Misty, en vrai je me demande si on va pas snap vu qu'il a raté euh, sa curve, c'est un peu agressif mais en vrai il a raté sa curve, je crois qu'on va snap bluff un peu. Gagner avec notre main, donc il faut gagner en, en, en volant les points. On a des decks trop mauvais, on va devoir gagner juste avec notre cerveau aujourd'hui. Et <rire> pas avec notre deck de merde. Enfin, nos decks de merde. C'est les vôtres aussi. Hein. <rire> on les a fait ensemble en stream, hein. c'est aussi les vôtres. Hein. Euh, je crois que 2 ou 3 c'est la même chose, non Il lui reste 3 points. Euh... Je pense qu'il faut snap ici. malentendu, il peut abandonner. J'aime pas mes decks parce qu'il y a des enchantresses, et des super scrulls dans tous les decks en face. Ils ont totalement counter mes decks. Ouais je vais passer. Je veux pas que ça arrive T3 ça. Ouais c'est. Bah, c'est des bons decks mais c'est juste qu'à un moment il euh, y a plein de bons decks dans la méta, c'est juste que là ils sont totalement contrés par la méta des autres opposants. Quoi la tech là Leader c'est pas ouf si. Odin Zola ça fait quoi Odin Zola je fais Odin Odin. Ouais mais je veux faire des points là en fait, je veux faire des points, quitte à faire aéro maintenant pour, par rapport au unslow s'il fait Blue Marvel à droite. Zola au mid, on gagne nulle part. Hein. Tu regardes le sandman là Non non, totalement résultat orienté. Faut faire des points dans le match, sandman ça sert à rien, une carte morte. Ah zut, bon, ça ça va, je dis zut parce que, dommage, on a vraiment volé la, Encassé a cassé la, défaut la pierre. Ah, j'ai pas de follow-up si ce n'est spot. Là ça sert à rien de faire Doom. Tu billy ça fait trop quai. bien. Dommage. C'est ingagnable hein. Bah les mains sont pas catastrophiques, c'est juste le match-up qui est ingagnable. Les mains sont pas si horribles. Hein. Mais vraiment le match-up n'est pas pas gagnable du tout. Après si j'avais un sunspot à droite, il y avait moyen, mais. Et encore à l'écart, on se fait quand même fumer. Bah dommage. Je pense qu'on fera pas top 8 aujourd'hui. on n'y arrivera pas non c'est pas éliminatoire direct mais on a des decks qui sont pas assez forts dans la méta Yet, je crois. Après, on, peut essayer de... on, va... on va voir. Hein. Aussi bien derrière, les matchups vont être plus cool, mais. Là, on est, on... c'est assez rare sur ce jeu, mais on se fait polariser. On se fait totalement polariser. Ouais, on perd là-dessus. C'est dommage parce que si on n'a pas Electro, on gagne ce match, je crois. Mais on a électro. Ouais. Trop dur, trop dur. Ouais, mais à gauche, ça change rien. Nous sommes trop derrière. C'est Trop dur comme match. Fallait peut-être prendre l'autre, mais bon. En gros, là, il a euh, un euh, Serra Valkyrie. Bon, c'est un peu chiant, mais non, remarque Valkyrie, ça va. Et on a et il a un Wave Sandman classique. Donc, c'est deux plutôt bons matchups. Vas-y, vas-y. Euh, je pense qu'il faut être agressif dans le jeu. Quoi qu'on a un bon matchup. Non, il faut être agressif. Jaune. Ah zut, Bon Et moi on va voir son deck. Temps. Il a pris le Bast. Oh, je peux pas le jouer Bast. C'est pas si grave. Violette bleu bleu violette. Lock. Ok, donc il a pris la version Serra Control, Clintar, ok Il a en 13 dans son Serra Control, Il a Valkyrie donc on... ça tombe vraiment bien pour nous Ça c'est bien, ça va bloquer sa Serra C'est un bon lieu Je le joue mais j'en ai pas besoin Quoique on peut Thanos hein. Il a pas de Shang-Chi Ah mais c'est un mystère négatif en fait son pack En fait, c'est un Mister négatif. Mister ah ouais, ça c'est... OK. On peut tenter. Je suis mort rarement Thanos, autant jouer Bast, non quoique, je juste professeur X à droite. Peut-être au mid en vrai. Hein. Je pense que je vais juste jouer un dino au mid, ça fait des points. Ouais, C'est de la caille, donc là je passe. Et je finis par ouais, okay. et je finis par dino au mid ou à gauche. Bon le match-up est bon là je pense. Ouais j'ai les decks de tout le monde mais on regardera si on fait une petite pause. Mais là ça enchaîne pas mal donc faut quand même faire pas mal de parties. Ça, c'est de la caille, non Pierre rouge. L'île de la moerté, C'est pas mal, l'île de la moerté pour nous. Ça, c'est... Ouais, on snap, là. Pierre jaune. c'est pas mal, ça fait des points, stocker, okay. j'en garde une, on joue là, Je sais, je mets là, là, là et là. Faut cycle. Non, j'en garde une au prochain tour. Je vais cycle, je vais faire ça, je vais garder la stone. Ça, ça ira là, je pense. Ok verte et bleu, bleu j'ai joué je pense qu'on va faire ça là comme ça on ça on perd euh, sur rien non genre Valkyrie ne tue pas je pense que c'est pas mal ça faire des combinaisons mais on a quand même 38, on prend pas trop Valkyrie à gauche, on a bloqué à droite, il reste deux tours. Je pense qu'on est pas si mal. On va juste passe. Deux cartes dans le deck C'est quoi deux cartes dans le deck? 1, 2, 3, 4 et j'ai toutes les pierres, donc c'est quoi délai non ça de réfléchir armor et il reste euh... pas magnéto ça dingue de pas se souvenir ah oui, Blue, Mar Blue Marble. De toute façon, c'est ça. Hein. La pierre verte, il faut la jouer. C'est quoi qu'on n'a pas joué On n'a pas joué la verte. Donc on joue la verte, comme ça on l'a, on la calé. Ça active le Thanos à gauche. passe quand même. Ouais, ça passe parce qu'on a le, la timestone Stone qui est active. Ouais je le pioche mais on s'en fout. L'idée c'était pour le Thanos. Il fallait la pierre verte pour le Thanos. Ok. Fire Knight d'ailleurs qui est l'adversaire contre qui j'avais joué en finale la dernière fois. C'est lui qui était arrivé en finale du tournoi. C'est strong. Iron Man qui part. Ça mérite pas un snap, mais c'est très fort. Les trackers sont interdits, ouais. Ah, c'est chier ça. Ouais, je peux. Il faut, il faut que je puisse faire le professeur X à gauche Ah zut. parce qu'on a on slow s'il fait Serra on perd Je pense qu'on va partir On a un bon matchup c'est quand même dommage de lui donner deux Armor ça sert à rien il fallait mettre super scroll à la place vois il faut fuir là en effet on va snap sur pierre jaune COVID. Blue Marvel qui part et Timestone qui part. Ok c'est un peu chiant la timestone. Enfin, c'est très relou même mais je pense que c'est pas la fin du monde. Pierre orange, pierre violette. Il nous manque la bleue et la verte. La verte est partie, il n'y aura jamais de verte. Ouais, ça nous a détruit. Flûte. Flûte les lieux. Ah, dommage. Ah, Angel, c'est un tour un, un peu vite, quand même. On a quand même des points, genre euh Mister. Il ne reste qu'un seul tour. Hein, les tournois. Bon, c'est agréable, mais c'est stressant. C'est du stress agréable. On joue à ce genre de jeu pour ça, mais en même temps, quand on y est, on, Pff, on se dit pourquoi je me fais du mal comme ça. <rire> pourquoi j'étais pas, je suis pas passé la journée chez moi devant Netflix, à manger un BK. Je respire, vous inquiétez pas. Je suis focus. Je peux pas être plus focus. Job, bro. Pierre jaune, pierre verte, pierre. Pierre violette, pierre jaune, pierre verte. Orange rouge. Il y a la bleue. Okay. Bon, le claw est un peu troll, mais... Un peu ou beaucoup. On va Thanos, je pense. Bast. Oh wow. Théoriquement, on est quand même devant ici. Est-ce que j'aurais pas une Serra là Mode surprise, Motherfucker. Serra, ça et ça. Est-ce que la Serra a du sens Est-ce qu'on peut pas juste faire des points Bah, ça, ça. pas mal quand même, je peux faire plein de choses. Non, je crois que c'est ça. Donc là, on joue la pierre euh, rouge. Donc il me reste que la bleue. Si j'ai la bleue, il y a mon gros Thanos. C'est pas mal ça. Il ne peut pas jouer à gauche, il ne peut pas jouer au mid, il ne peut pas jouer à droite, il y a Iron Earth, le Blue Marvel il est bien dans ce spot, on va voir. Il fallait bien ce Blue Marvel. Hein. Il nous fallait bien ce Blue Marvel. Ok. Sinon je pense qu'à gauche perdre. Ouais. Super. Bon c'était c'était chaud. Enfin, c'était moins chaud qu'avant mais le match-up était bon. Le match-up était bon. Non, je vais lui dire GG.